Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Alors, comment allez-vous J'espère que vous allez, ma foi, très très bien. Voilà, je viens tout juste de m'installer, j'avais plein de trucs à faire. Et puis, je suis contente de vous retrouver devant mon tableau où nous allons voir, donc là maintenant, les énergies de la semaine, donc du 28 février. Au 3 mars euh, 2019. Voilà. Hein? Alors, on va aller voir tout ça. Alors, comme d'habitude, je vous remercie. Alors, je vous remercie pour vos commentaires. Euh, les bons voeux, mon anniversaire, etc., etc., etc., etc. Euh, plein de trucs. Et, et voilà, Et je vous en dis vraiment autant, je vous embrasse très, très fort et j'espère que vraiment euh, cette semaine euh, sera tout à fait splendide. Elle va être splendide, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi elle va être splendide. C'est parce qu'en ce moment, il euh, y a quelque chose, disons, de magnifique qui se passe donc, dans ce mois de, de verso, il faut toujours j'en rajoute, hein, vous voyez, je ne peux pas faire les choses euh, normalement. Eh bien, euh, figurez-vous que c'est l'anniversaire euh, des arbres, hein, des arbres. Alors, il euh, y avait le côté, disons, en balance, vous vous souvenez où j'avais dit, c'est la fête des arbres, tout. C'est la graine hein, qui est plantée dans la terre et qui va vraiment se... Faire un travail immense et tout pour pouvoir euh, euh, échanger, euh, muter, quelque part se transformer, euh, pour pouvoir euh, en même temps, disons, apporter le meilleur euh, de soi. De soi, tout simplement, il y a une espèce, disons, de mutation, là, qui arrive à maturité, où il y a, on va voir, disons, les fruits, les premiers fruits alors, manger des fruits, naturellement, hein, euh, de l'arbre, des vitamines de tous les côtés, des citrons, des oranges, tout ce que vous voulez, des pommes, bien sûr, hein, tout ce que vous voulez, des pommes, hein, des poires, euh, manger tout, tout, tout, tout, tout ce que vous voulez, naturellement, disons, en fruits, en fruits, disons, qui sort euh, de, de l'arbre. <rire> euh, bien sûr, c'est des fruits, euh, bah, On va des fruits juteux. On ne parle pas de noix, non, non, non, de casse-tête et tout, de non, non, non, non, non, juste des choses qui sont savoureuses dans lesquelles on peut croquer comme ça, mmh, directement pour pouvoir savourer le fruit. Euh pensez à penser que ce fruit en même temps c'est juste pour bouffer c'est pas la peine pour vous de bouffer des noix en ayant disons la même chose c'est pas ça c'est que il euh, y, y a toute une saveur disons un accompagnement disons euh, comme si c'était un peu votre jumeau ce fruit parce que euh, il était là aussi en même temps disons en, en, en dessous de terre enfin disons en, en devenir pendant toute une période et vous, toute cette période, vous avez naturellement mûré quelque chose. Alors espérez que ce fruit soit aussi bon que ce que vous avez planté, naturellement que vous avez mûr. Hein? Euh, voilà alors euh, ça c'est vraiment disons une excellente nouvelle parce que ça correspond disons à, à, aux énergies naturellement euh, moi, je, euh, vous savez qu'il faut quand même toujours être calé disons par rapport aux énergies euh, euh, divines hein, sans ça euh, c'est même pas la peine de faire ni ces cours ni ceci ni cela ni vous intéresser à quoi que ce soit parce que vous avez la télé, vous avez tous mes amis qui vous nourrissent comme ça, c'est ce qu'on appelle de l'alimentaire le boulot il est alimentaire euh, disons, euh, il y a maintenant euh, le mari il est alimentaire euh, il y a les pensions alimentaires et tout, et là, cette semaine Là, j'ai pas encore fait mes cartes, hein, naturellement vous avez vu, mais je vous dis que l'énergie de cette semaine, disons elle tend à aller de toutes les façons euh, là, on va voir hein. et, et, et donc il y a déjà, disons ça, disons à poser, à poser, à récupérer, alors bien sûr, là, ouf, c'est un petit peu comme on s'éveillait et tout, oh, parce que, euh, on, quelque part, euh, c'est maintenant, disons, il y a une espèce d'éveil après un trou noir, un une vie, disons, de quelques mois euh, qui a été dure, qui est dure, qui n'était pas facile à passer et tout, et que, disons, que ce soit en France, dans le monde, dans la famille, à chaque étape de choses et tout, et je ne parle pas qu'on soit nantis, pas nantis ou quoi que ce soit, c'est simplement à partir du moment où on a, disons, le truc, est-ce qu'on est des humains ou est-ce qu'on n'est pas des humains Est-ce qu'on est alimentaire ou est-ce qu'on n'est pas alimentaire On est, est, on est on en même temps, disons, des gens qui devront nous alimenter, étant donné, là on est en plein dans l'alimentation, on est dans le verso, hein. euh, il sert des mets à table, donc là on, on est en plein dans les fruits, on est dans l'alimentaire, la, on est dans l'huile d'olive, je vous l'avais dit la dernière fois et tout, et puis bien évidemment, euh, il y a aussi une réflexion, euh, l'homme, il ne fait que traiter le produit qui a été mis à sa disposition. Tout comme la Terre a été mise à sa disposition, les situations ont été mises à sa disposition et il en fait quoi C'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire. Là je ne veux pas rentrer, disons naturellement, dans des cas personnels, dramatiques ou quoi que ce soit, parce que euh, c'est pas possible, euh, ça serait complètement déplacé de ma part, ici, euh, voilà. Et je parle, disons, de nos difficultés, euh, disons, hein, normales, je veux dire, même si c'est parfois très dur à passer. Eh bien, on doit euh, s'alimenter naturellement de la terre, de notre œuvre, mais en même temps savoir <rire> que euh, notre vie n'est pas, euh, disons alimenté par l'alimentaire, parce que je, tout ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure, France alimentaire, machin alimentaire, le truc alimentaire, euh, président alimentaire, la France alimentaire, le, enfin, vous là, on se rend compte que de toutes les façons, euh, si à un moment donné, on veut tout nous retirer, eh bien, on peut clac, tout nous retirer. Alors, dans ces conditions, c'est euh, dire que euh, un homme peut euh, quel qu'il soit, hein, je vous dis tout de suite, quel qu'il soit, disons à n'importe quel rapport, n'importe quel niveau, c'est les énergies de la semaine. Là, je vous parle, là, je, je suis pas en train de, voilà, euh, peut avoir disons un, un, comment on va dire, un, un ascendant sur vous. C'est-à-dire que vous pensez, est-ce que c'est lui votre créateur oh, Vous comprenez euh, moi, j'ai connu des pervers narcissistes, hein, euh, et oui, parce que j'avais certainement, disons, euh, on ne connaît pas de pervers que si on ne voit pas euh, les connaître, si on n'a pas un truc un peu faible par rapport à ça, disons, pour pouvoir euh, euh, se renforcer. Et j'en ai connu j'en ai connu hein, des personnages comme ça, hommes ou femmes hein, de toutes les façons, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, la femme, ça va être la grande copine, euh, l'homme, là même, même j'ai vu encore dernièrement patron, machin, euh, mari, et, enfin tout ce que vous voulez, euh, enfant, etc. etc. Euh, exceptionnellement. Exceptionnellement, naturellement, c'est c'est le mot à la mode, mais c'est exceptionnel quand même, euh, qu'il y a une, euh, une volonté quand même de se rapprocher et de manipuler, euh, disons, l'autre pour en faire, disons, sa chose. est euh, tellement, disons, savoir l'attraper qu'on peut en faire sa chose. Il faut savoir un jeu, c'est que quand même, euh, là, en ce moment, l'énergie du Verseau, il te dit justement euh, d'être euh, huile l'huile c'est-à-dire de pouvoir être, euh, qu'on puisse pas t'attraper quelque part, qu'on puisse pas t'attraper, c'est une saison d'eau, clac, l'huile elle remonte à la surface, il n'y a pas moyen euh, quelque part, disons, euh, euh, d'attraper euh, vraiment de l'huile dans l'eau, elle se mélange pas, elle émulsionne si vous voulez, donc il y a assimilation, mais dès qu'on laisse reposer, c'est pour ça que je vous invite, disons, cette semaine, à vous détendre, à vous reposer de façon vraiment à ce que votre propre identité, votre huile, à vous, ce que vous avez en vous qui vous appartient, disons, qui fait vraiment, disons, votre essence euh, au plus profond de vous, euh, euh, viennent euh, quelque part, euh, remonte à la surface, remonte à la surface. Or, pour faire des choses comme ça, il faut être au calme, il faut être au calme, on comprend euh, que l'eau boueuse existe parce qu'on remue la boue avec l'eau. Euh, ça, c'est une chose. Ça, c'est de la chimie, vous voyez. Mais tout ce qui est chimie peut être mis en parallèle, disons, et être prise également en métaphore. On est d'accord Donc là, pareil, si vous estimez que vous êtes, disons, une... Une lumière, une lumière, vous avez besoin d'huile pour pouvoir mettre le feu. Je vous avais dit que le séraphin, disons, c'était, euh, saraf euh, serait donc brûlé également. Donc, il euh, euh, y a une question, disons, euh, d'huile, euh, également de mèche, hein, il faut être conducteur, hein, et de façon à pouvoir euh, révéler votre lumière, votre lumière. Hein, votre lumière. Et pour cela, eh bien il faut se mettre naturellement un petit peu en dehors du tumulte. Alors en dehors du tumulte, vous pouvez être partout en dehors du tumulte. Mais si dans votre tête et votre corps vous êtes en tumulte, on vous mettra n'importe où, euh, que vous serez en tumulte. Euh, gérer son tumulte, Touhubu, aussi, hein, euh, c'est également, disons, euh, c'est Pierre-Creuse. Donc, il wow, y a tout qui passe, qui ravage et tout. Il y a un côté petit, un peu déluge, vous voyez, mais là, de l'esprit, avec ce fameux tumulte. Et c est, c est, je, je, je vous raconte ça parce que en ce moment, c'est vraiment très très fort. Euh, y a, vous, euh, si le fou, il arrive et il Pfff, monte, et puis que vous n'êtes pas capable, disons, de vous extraire de cette marmite, on va dire, de ce chaudron alchimique qui veut naturellement faire sa propre cuisine, sa nouvelle cuisine, disons, futuriste, on va dire, euh, si tout le monde disons se retire de ce jeu, quel qu'il soit, n'importe quel niveau, pour dire moi je suis capable de réfléchir, je suis capable de lire n'importe quelle feuille, n'importe quel article, il y a des choses que je comprends pas, il y a un travail personnel à faire, mes amis, si vous attendez que de la je crois que ça s'appelle comme ça, vous donne la météo pour pouvoir vivre. Là, il n'y a personne qui peut rien faire pour vous, hein, tant que vous n'avez pas décidé, disons, de passer à autre chose hein. ni plus ni moins ni plus ni moins alors il euh, ya vraiment c'est personnel c'est vraiment y, je dis pas il il ya un côté disons extrêmement de mars qui arrive là c'est à mars si vous saviez à quel point il est lié au signe du verso vous n'auriez pas idée donc moi en tant que verso je regarde toujours où se balade mars et oui les amis euh, Verseau c'est un combattant c'est un combattant c'est un justicier donc ben, euh, d'une certaine façon vous voyez si y a, euh, y a, il a quelque chose disons de qui peut être vraiment euh, très froid même très calculateur hein, tout ce que vous voulez hein, on est dans le signe du Verseau je ne parle pas de moi je parle des énergies là. parce que toutes les personnes qui sont nées en Verseau euh, récupèrent naturellement l'énergie du mois de leur naissance hein. comme euh, qui que ce soit par exemple un indien il naît euh, dans sa case évidemment qui récupère l'énergie de sa tribu vous comprenez tiens. et donc ce sont ces outils pour pouvoir vivre s'actionner et se former et même se former disons pour affronter quelque part le monde comme ça aussi qu'il faut voir un petit peu les signes du zodiaque et tout, c'est une, une forme, disons, de, de, de, de culture, de boîte à outils qu'on a à notre disposition. Mais après, c'est ce qu'on en fait, hein, je, je vous l'ai dit. Alors, là, je vais vous tirer vite fait. On <rire> va commencer quand même. Hein. Allez, les trois cartes, les trois premières cartes. La première carte, c'est un. Et ben voilà, c'est le roi, c'est la fameuse, disons, carte qui correspond à la balance. Euh, donc, euh, le roi, disons, c'est le fameux... La fête des arbres que je vous parlais tout à l'heure. Mais euh, là, au verso, c'est l'anniversaire des arbres, à ne pas confondre. Donc là, euh, c'était le souhait premier, hein, en disant comme ça... Ah ben, je souhaite vraiment euh, que cette, euh, cette aventure que tu vas vivre là, hein, ce passage d'hiver jusqu'en verso, donc hein, ça, euh, au moins de verso, eh bien, que ça va bien se passer, c'est « Allez, je te souhaite bonne chance là, quelque part. » Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait, disons, de ce point de départ-là, parce qu'on on, on, on parle, disons... Euh, euh, du premier de la première pierre hein, euh, du voyage. Et puis là, euh, directement, disons, c'est la lune. bah Oui, la lune était en train de faire un, un voyage en ce moment, n'est-ce pas Alors, euh, qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce que ça te dit tout ça Ben, ne t'égare pas, hein, tout simplement. Là, il y a un côté extrêmement, disons, rigoureux, faut pas croire là, très rigoureux, euh, à avoir... Répète un petit peu, c'est un petit peu ce que je vous ai dit là, euh, en entrée, euh, tout simplement qu'il ne faut pas se laisser, disons, euh, prendre au piège, disons, euh, par euh, des propositions euh, qui peuvent être un petit peu euh, données comme ça, ou prises, parce que là, il y a aussi une espèce de fatigue qui arrive, et... Troisième carte, là, que je tire, hein, évidemment, c'est un renforcement hein, euh, sur soi, sur ses propres décisions. Donc, euh, quels sont les conseils, là? enfin les conseils, disons, les premières cartes qu'on a vues, c'est tout simplement, disons, d'avoir une ouverture, de bien poser, ses, bien, bien, bien, bien poser, comment ça s'appelle, euh, ses, ses pensées, ses pensées, disons, c'est-à-dire ne pas, laisser à d'autres personnes le soin de récupérer votre propre identité, vos idées quelque part, pour vous appauvrir en disant, au bout de quelque temps, euh, qu'est-ce que tu as fait toi Alors, oui, mais moi, je t'ai donné telle idée, ou ma c'est passé. Il ben, faut pas. Faut pas, si vous avez donné quelque chose, comme je le vois, puis que vous avez passé la main, et puis y a... Là, on compte les boutons. Je vous dis tout de suite, là, on compte un petit peu les boutons. Je t'ai donné, tu m'as pris, on l'a fait, on a ceci, on a cela et tout. Si vous rentrez dans ce jeu, c'est non. Euh, ça alimente les discussions, le blabla pour rien. Voilà. D'accord Vous d'accord, ce côté-là Alors là, maintenant, je vais prendre les les fameuses cartes mineures, là, il faut être, disons, il euh, y a un côté émotionnel à gérer, voilà, je vais résumer, le côté émotionnel, il est complètement à gérer, voilà par où vous pouvez euh, vous laisser avoir, alors, on va vous écouter, je vais vous écouter, dès le départ, c'est le côté manipulateur que je vous avais dit qu'il faut faire attention, parce que là, il ne faut pas émotionner l'eau et de toute façon, ça remontra, il y aura la séparation, moi. Hein, je vous dis tout de suite, c'est juste pour Là, c'est pour gagner du temps. D'accord Rentrez pas dans ce schéma. Euh, vous occupez pas, disons, des plans de l'autre. Les plans de l'autre, quelque part, ne vous intéressent pas. Euh, on a déjà assez à faire avec soi pour le moment quand il y a le bazar. à ce point Ça, c'est au UboU, hein, mes amis, aussi. Hein, la lettre, disons... Euh, euh, mais... <rire> Retour à la raison. Tout dépend. Tout dépend. Tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, et si on en tirait trois, là Alors, un, deux, <rire> trois. Ouf Tuteur, le sagittaire, 5. C'est vrai que le chiffre 5 en ce moment, il est extrêmement important. Je vous dis tout de suite. Euh... Et là, on a euh, Saturne, également. Ah ben ça, c'est rigolo. Tiens, je serais curieuse de voir ici. Et la balance, à nouveau, Saturne, Saturne, Saturne. Donc là, on est très, euh, disons, sur le côté, disons, si tu veux avancer. Là, c'est ça, hein. Euh, bah, quelque part, crois en toi. Alors, naturellement, là, vous allez me dire, ouais, mais il y a le tuteur et tout, qui est hyper, hyper jupitérien. Appuie-toi sur des bases solides, sur des choses qui ont été construites, sur des choses qui ne sont pas un coup comme si, un coup comme ça, un coup comme si, un coup comme ça. Va voir ce qui est euh, costaud et qui tient debout depuis, pas nouveau, qui a fait ses preuves. Voilà, ce, voilà là ce que je vois. Je vous dis tout de suite, ça, ça c'est un petit peu ça. Ah, attention les signatures, blabla. Hein. Euh, moi, euh, là, cette semaine qui va arriver, moi je serai vraiment passer la semaine et je reporterai absolument euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est une semaine quelque part euh, plus ou moins en brouille, où vous devez fixer vos idées et non le contraire. Renforcez-vous et passez à l'attaque. Pas. On m'a appelé. J'arrive. Je suis pas préparé. Là, c'est à l'envers, les amis. C'est de l'autre côté qu'il faut faire. Vous avez compris Alors la petite carte conseil. Ah bah et alors à nouveau Saturne, Saturne, Saturne et le Poisson. Naturellement, euh, là, c'est une. Il euh, y a un côté, disons, euh, la révélation. C'est-à-dire que vous allez comprendre. Le truc, c'est que vous allez comprendre. J'ai tiré une carte mineure. Hein. Là, je vous dis tout de suite. C'est dans. J ai, j ai, je l'ai senti comme ça. Euh, eh bien, euh, dans, cette, dans, cette, dans cette, carte là. Regardez, c'est la biche euh, au. Ah oh, ben, si je vous la montre, elle est mignonne en plus. Vous savez que c'est moi qui dessine hein, mes cartes, qui les ai faites. Alors, j'en suis quand même fière. Hein? Regardez. -ci. Alors révélation voilà ça c'est dans les euh, signes de du, donc vous voyez là sur la droite hein, négatif donc du euh, des poissons hein, donc euh, là il faut laisser couler couler couler couler sachant que, disons, hein, vous, vous voyez là à nouveau, c'est Saturne, le plomb, c'est-à-dire c'est extrêmement structure, hein, c'est structurel Saturne. J'ai tiré énormément de cartes, disons, portant, disons, la planète Saturne qui est vraiment la structure, elle a naturellement la fameuse lampe. Hein, vous voyez, c'est un truc de fou, ça, euh, qui brille et tout et qui évoque euh, naturellement quelque part euh, ben des, des miracles, un truc euh, miracle, une révélation, quelque chose, disons, euh, euh, de spécial qui va arriver, disons. Où il y a vraiment, euh, ben, je, je, je le souhaite de tout mon cœur hein, pour, pour euh, chacun de vous, mes amis. Euh, je souhaite le meilleur, je vous envoie vraiment le, le meilleur. Hein. Alors, euh, naturellement, euh, si vous faites, c'est des cartes, disons, je vous dis, euh, spirituel, ça, comme le verso, disons, c'est un, un signe qui est spirituel, mais dur Mais attendez, voir, il n'est pas facile ce signe, c'est euh, un signe de guerrier et tout, est, il n'est pas facile du tout, mais c'est vrai que quelque part, il a récupéré de la structure, disons, du Capricorne qui est extrêmement structuré, qui, a pas ses personnes, il y a ses comptables, lui, il part en guerre avec, naturellement, tous ses plans. Et, pas bah, quelque part, euh, si, euh, vous comprenez, que si un type, il va à la guerre, c'est un guerrier, hein, disons, le, en général, même, même de toutes les façons, même les cinders, ce sont des guerriers, hein, euh, y compris la Vierge, hein, je vous le dis tout de suite, Il y a, on ne va pas rester là-dessus, mais voilà. Euh, et bien, je vais vous dire une chose, euh, mine de rien, euh, si vous avez euh, le, le, tendance à, à vous effondrer, vous pouvez être sensible, et on est sensible, si les nerfs sont sensibles, mais ils ne peuvent pas euh, disons, comme une mère, euh, s'écrouler dans des états d'âme, voilà, parce qu'il y a la vie, il y a une question, disons, de, de, de, de forte, disons, de vie, qui doit vivre malgré tout, et, et ma foi, n'importe qui, disons, essaye de prendre, disons, les meilleures solutions afin que la vie perdure. Alors, des fois, c'est un petit peu dur, mais des fois, il vaut mieux être un petit peu dur c'est un peu dur quelque part, comme dirait la balance, vaut mieux un petit chez soi, c'est bien un peu, un petit poids, non, un petit chez soi hein, qu'un grand chez les autres, euh, et ben oui, il y a une forme aussi, disons, de restriction qu'il faut accepter, traverser, pour acquérir une certaine indépendance, et ça... Euh, beaucoup de femmes, disons, connaissent, disons, euh, ces choses parce que euh, c'est ce principe. C'est pour ça qu'en ce moment c'est très féminin. L'atmosphère, elle est très féminine parce que elle, elle possède la sensibilité, disons, de la femme. Mais en même temps, euh, la femme, quand il y a des coups durs, elle peut pas cesser d'aller. À à des... Elle peut pas. Elle peut pas. C'est pas possible. Elle, voilà. La femme, c'est une guerrière, mes amis. Alors, j'espère que ce petit, disons, cours, entre parenthèses, d'énergie de la semaine euh, vous y a plu. Eh ben, je suis contente de vous voir. J'espère que euh, vous revoir très bientôt, donc, pour une nouvelle vidéo, parce que bien sûr, il va y avoir la lune, la nouvelle lune, etc., etc. encore et encore. Hein, et on pourra naturellement débattre. Hein. Alors, euh, bah, vous voyez, hein, j'attends vos commentaires. Je vais le poster aujourd'hui, donc on est euh, vendredi matin. Et donc, je vais vite la poster. Et puis, et puis voilà, euh, bah, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, les amis. Au revoir. Et je vous like.